Précis, euh, que j'avais donc laissé tomber à l'époque. Et que là, j'ai dit, ça y est, je vais pouvoir enfin les faire. J'ai ressenti le besoin de faire autre chose. C'est pour ça que j'ai voulu apprendre à, à coder. Moi, je ne connaissais rien au code, mais vraiment rien du tout. Donc, du coup, j'ai abordé les choses de manière très simple. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai appris d'autres choses. J'ai découvert qu'en fait, il euh, y avait plein de types de codes, il y avait plein d'approches différentes. J'ai commencé par euh, vraiment les bases. Euh, j'ai séduit un peu le parcours qui était. Euh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 Et France Université Numérique, FUN également, propose des certifications. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est oui, l'enjeu oui, principal. c'est le, un, un des gros enjeux et notamment, effectivement, pour les demandeurs d'emploi qui sont en phase de recrutement et qui vont voir des, des employeurs.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 Nicolas Justement, en parlant de mais pour, pour Philippe, Philippe Grameau, une question, proposerez-vous bientôt d'autres langues Excellent question, dès qu'on aura de l'argent. Euh, effectivement, l'idée, il y a d'autres projets en, sur les tablettes, euh,